Quotient d'une fonction linéaire par une fonction de degré 2. C'est-à-dire f de x égale 5x, qui est une fonction linéaire, divisé par x carré plus 2, fonction de degré 2. f est bien sûr de la forme u sur v, avec u de x égale 5x, et v de x égale x carré plus 2. Ça veut dire que u prime de x égale 5, et V' de X égale 2X. Or, U sur V' égale U' v moins UV' sur V carré. Ce qui est d'après le cours. Donc, F' de X, voilà, plus joli, égale, on remplace U', c'est 5, fois V' qui est x plus 2, moins u qui est 5x, fois v' qui est 2x, sur v carré, égale 5x plus 10, on développe, moins 10x. Faites gaffe, beaucoup se trompent, ils donnent ici 10x à la fin de 10x. Hein. 5x fois 5, 2x, 5 fois 2x fois, fois x, ça fait 10x. Sur bien sûr x plus 2 carré, qui n'est pas la peine de développer. Donc f prime de x est égal, on réduit, ça fait 10 moins 5x carré sur x carré plus 2 au carré, et en factorisant, 5 facteurs de 2 moins x carré sur x carré plus 2 au carré. F prime de x, c'est 5 facteurs de 2 moins x carré sur x carré plus 2 au carré. En résolvant l'équation f' de x égale 0, pour trouver les racines de la dérivée, tout ce qui compte, c'est le numérateur, 2 moins x carré égale 0. Le reste, tout est positif, strictement positif. x carré égale 2, donc x égale plus moins racine de 2. Voilà les deux racines de la dérivée, moins, 2, moins racine de 2, racine de 2. Le tableau de signes, f' c'est-à-dire le numérateur, 2 moins x carré, le reste tout est positif. Le numérateur, c'est une fonction de degré 2. Le a, le coefficient de x carré, il est négatif. Donc entre les racines, c'est le signe opposé de a, c'est-à-dire plus. Et à l'extérieur, moins. Ce qui donne que f est décroissante sur cet intervalle, croissante sur celui-ci et décroissante sur celui-ci. On a donc ici un minimum et ici un maximum. Ce minimum, c'est bien sûr f de moins la racine de 2. Et ce maximum, c'est f de racine de 2. Pour tracer la représentation graphique, ce serait bien de calculer un tout petit peu environ combien ça fait ces deux valeurs-là. Le maximum, c'est environ 1,76 et le minimum, moins 1,76. Les élèves de première S savent que cette fonction, c'est une fonction impaire. Elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc tout ce qu'on va trouver à droite de 0, parce que pour 0, F de 0 égale 0, tout ce qu'on trouve à droite de 0, symétrique par rapport à l'origine, à gauche de 0. Comme on verra dans la représentation de tout à l'heure. Maintenant on va trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. La formule générale, comme tout le monde la connaît, tout le monde la connaît, y égale f de 1 fois x moins 1 plus f de 1. On remplace f' de 1. On remplace ici x par 1. 2 moins e au carré, 5 fois 1, ça fait 5. Sur 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 9. Et f de 1, on remplace ici 5 sur 3. Du coup, l'équation y égale 5 9 fois x moins 1, plus 5 tiers. On développe 5 neuvième x moins 5 neuvième plus 5 tiers. Même dénominateur 9, multiplié en haut et en bas par 3. Ce truc vient de très l'est, l'orient. Ce qui ne fait qu'un sur 9 plus 5x sur 9, la forme la plus courte exprimable avec le minimum de marqueur, y égale 5x plus 10 sur 9. L'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1. Fonction décroissante, puis croissante, et puis décroissante et la tangente au point d'abscisse 1. En terminale S et ES, on saura de qui s'approche le graphe de la fonction quand X tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Regardez la symétrie de la courbe par rapport à l'origine parce que la fonction F est une fonction oui, vous avez retenu, paire ou impaire Impaire. Et voilà